Nous, les produits Bio en Conseil, on a chacun notre spécificité pour les mots du quotidien. Et, et, la, et la mienne, c'est quoi Toi, c'est de poser tout le temps des questions. Biogarant Conseil, les produits sans ordonnance à petit prix pour les mots du quotidien. C'est plus malin quand on paye moins.